On à la barre, nous des familles sinistrées, la cousine de shérif. Bonjour tout le monde, Voilà, nous sommes très fiers d'avoir euh, créé notre association. J'espère, avec notre courage et notre colère par rapport à la mairie, qu'on pourra aider beaucoup de familles. Au jour d'aujourd'hui, on voudrait remercier, ni la mairie ni personne a été aidée par quelques élus, soutenus, et moralement, et je vais quand même citer leur nom, ça a été Samia Gali et Benoît Payan. C'est les deux personnes qui nous ont aidés. Au jour d'aujourd'hui, vous le savez qu'il y a beaucoup de familles qui ont rapatrié les corps et les frais d'obsèques qui n'ont jamais été remboursés, comme la famille de Shérif ou la famille de Ouloum, si je ne me trompe pas, qui n'ont toujours pas été remboursés. C'est un scandale. Parce que M. le maire l'avait annoncé à la télé qu'il prenait tout en charge. C'est faux. Je veux quand même que vous le sachiez. Il y a des familles qui ont payé tout de leur poche. Nous, au jour d'aujourd'hui, M. Mairie, je dis bien son nom, devait voter pour la famille de shérif, au conseil municipal notre remboursement qui est à peine de 800 euros pour des billets d'avion qui n'ont pas été remboursés, que ça a été à nous, à notre charge, nous, des, des, des ménages moyens. Et le corps de shérif a été rapatrié par le consulat algérien. Il devait le prendre en charge. 4000 euros. Shérif n'a pas été aidé par la mairie. Il a été rapatrié par son consul. Au jour d'aujourd'hui, c'est un scandale que les familles ont hein, tout de leurs poche. Alors moi j'attends quoi Moi je dois retourner en Algérie parce que chez les musulmans c'est un peu plus compliqué. On doit retourner pour les 40 jours. Monsieur Méry ne m'a pas remboursé mes billets. Comment je m'en vais moi le 24 ou le 25 Avec quel argent Il dit que c'est l'argent des contribuables. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Il faire voter une loi pour les cousines parce que les remboursements c'était que ascendant, descendant. Je suis d'accord. Mais au jour d'aujourd'hui les cousines ils n'ont rien eu. Ils n'ont pas été aidés. On a été aidés par deux élus. C'est tout. De tous tout, tout, tout les gens qui travaillent à la mairie. C'est une honte. Huit personnes sont mortes. Plus de 1000 personnes ou, ou 2000 personnes, 1200 personnes sont à la rue. Noël, il arrive. Vous avez trouvé quelqu'un qui nous a reçus ou qui a aidé des familles ou qui a nourri des familles Il n'y a eu personne. Voilà ce que je voulais dire. C'est une honte auprès de la mairie. Voilà pas soutenu et j'avertis monsieur Méry j'attends encore mon remboursement hein. voilà merci